Chers traders et investisseurs, mardi 21 janvier, bonjour. Alors il y a de l'animation ce matin. En effet, le virus chinois a donné une raison ou une excuse pour prendre des bénéfices conséquents sur les marchés européens. Puisque après une clôture asiatique plus que morose, les marchés américains en milieu de matinée perdent plus de 1%. C'est bien ça fait bouger les choses. Nous avons eu un chiffre allemand important à 11h qui était bon mais ça n'a rien changé. Les marchés se sont légèrement repris en fin de matinée. Mais l'ambiance générale reste morose. Nous verrons bien ce qu'en diront les Américains cet après-midi, n'oublions pas que ce sont eux comme d'habitude qui jugent les choses au niveau mondial et qui donnent le là. Mais en État de cause, tout ceci nous conforte dans notre décision qui dure, je sais maintenant depuis plusieurs jours, de ne pas prendre de nouvelles positions en swing trading puisque les enthousiasmes d'hier peuvent être totalement controversés le lendemain. Nous sommes donc d'une extrême prudence sur ces marchés pour ce qui concerne le swing trading bien évidemment. Mais dans le day trading, qui est notre spécialité. Dans ce contexte, nous avons été relativement actifs ce matin. Nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 accompagnés d'une médaille. Voyons si cet après-midi sera tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.